Tout le monde est sorti de la prison pour retrouver Pucci et les protagonistes sont séparés en deux groupes. Le premier c'est jolin hermès et Emporio et l'autre du coup c'est Anasui et the Report. Et quand on voyait Hermes et jolin qui parlaient, qui se disaient est-ce qu'on prend le bus ou comment on fait pour partir, on voyait Emporio à côté, il était là oh regardez il y a un arrêt de bus oh il y a ça il y a ça et en fait il découvrait le monde extérieur et il m'a trop fait de la peine Emporio parce que lui il a toujours vécu dans la prison et là tu le vois frère, il est fasciné par le monde extérieur et tout en plus Emporio c'est un petit c'est un bon il a aidé jolin pour retrouver Pucci etc donc la vérité Emporio je trouve il est trop mignon il m'a trop fait de la peine. Mais du coup à part ça dans l'épisode a pas vraiment vu hein, parce que je crois c'est juste on les voyait qui disait est-ce qu'on prend le bus? Non on prend pas le bus et après c'est tout. Et après, du coup c'est passé sur Pucci qui était dans un taxi, il allait vers le nord. Et retenez bien que ça va vers le nord parce que ça va être important après. Et Pucci il voyait le nombre 3 partout. Il y avait le panneau qui disait que c'est dans 3 miles qu'ils arrivaient à Orlando. Il y avait le compteur où c'était écrit 33,33 33. Il y avait les trois mousquetaires, les trois étoiles filantes. Donc moi j'ai pas vraiment compris ce qu'il y avait avec le nombre 3 ou quoi. Je pense que ça sera expliqué au prochain épisode, mais du coup, pour le moment, on sait pas. Il arrive devant l'hôpital et il se fait menacer par un toxico et tout. Il le menace avec un ciseau. Et tu sais, lui, au lieu de moi, je me suis dit il va l'attaquer avec son stand parce que frérot il a way snake et tout franchement là facile il le bat en fait lui il s'est transpercé avec le ciseau transpercé lui même et il disait que le ciseau là il a un millimètre d'un air qui peut le tuer et je sais même pas pourquoi il a fait ça j'ai pas compris alors qu'il aurait pu le, le vaincre instant et après il parlait de la gravité et d'une force gravitationnelle qui lie les gens entre eux donc je pense qu'il parlait du fait que les manières de stand ils s'attirent entre eux comme il disait dans la partie 4 et du coup si eux deux ils se sont attirés entre eux c'est que forcément le mec c'est un manière de stand ou alors Pucci vient de lui donner un stand et après on l'a vu du coup il a lâché Pucci il l'a balancé il est parti en courant et il y avait un panneau où on voyait un petit bonhomme en noir et les policiers ils lui ont tiré dessus donc il s'est pris trois balles. Après il est tombé dans des buissons et on voit qu'il était attiré par les buissons et tout. Et même en fait il y avait Laura, il y avait les Onomatopées et tout. Ça se voit qu'il venait d'avoir un stand. Donc en vrai je me pose la question, est-ce que du coup ils se sont attirés parce qu'il avait un stand, ou alors Pouty vient de lui donner un stand avec le disque ou un truc comme ça. En vrai je sais pas, mais je pense que Pouty vient de lui donner un stand là justement le stand par rapport à la fiction et les personnages fictifs. Et juste après ça du coup on voyait plus le bonhomme sur le panneau, mais en réalité ce bonhomme il représente un civil. Tu vois c'est un personnage fictif certes, mais, mais tu vois c'est juste un, un, un random. Mais je pense que c'était pour nous introduire le stand qui permet de séparer les personnages fictifs de leur fiction. Et ça on l'a surtout vu avec Anasu et Wethery porte quand ils allaient partir ce qu'il disait que si jamais ils prennent un bus ils vont se faire remarquer et si jamais ils volent une voiture pareil la police ça va les remarquer du coup ils savaient pas comment partir et là il y a le vu que les Report, qui viennent d'aider il leur a proposé de monter dans la voiture de venir à l'arrière tranquillement et du coup ils sont posés tranquillement sur la voiture mais ils voient qu'il y a de l'agitation il y a plein de cartons qui bougent et tout il y a du mouvement tout ça donc eux ils veulent savoir ce que c'est et là on voit Pinocchio donc Anasui il le chope, et en fait on voit qu'il était plus sur la BD parce que juste avant il était sur la BD et là c'était vide donc il est sorti de la fiction et justement c'est le pouvoir de ce nouveau manière de stand là le Toxicoman et ça me fume parce qu'on voyait Anasu qui est en train de s'embrouiller avec Pinocchio et tout et Pinocchio il a dit Me blesse pas parce que ça pourrait faire pleurer plein d'enfants dans le monde et tout. Et ça j'ai pas compris. Et c'est après, j'ai capté que du coup, c'est parce que maintenant, Anasui, il est dans la dimension fictive, mais du monde réel. C'est-à-dire qu'en gros, là, il est sur la terre et tout, mais, mais quand même, il voit les personnages fictifs, et il peut interagir que avec les personnages fictifs qui eux sont sortis de leur BD, de leur histoire et tout. Et donc il y avait plein de personnages. Il y avait les sept nains, il y avait Pinocchio, il y avait la Blanche Neige. Et on avait entendu aux infos, il y avait Batman qu'on trouvait plus nulle part. Donc frère, je me dis c'est une dinguerie. Si là ils ont fait sortir Batman de sa fiction et que du coup il va se battre avec des manières de stand, ça va être incroyable, frère. T'imagines Jolin qui se bat avec Batman. Ce serait la vérité je pense que ce serait incroyable Mais je sais pas en vrai Mais j'ai envie de voir un combat entre Batman et un de stand Tiens en plus on voyait du coup Anasui avec son stand Là il est en train de combattre Pinocchio Et juste après c'est avec le vieux qui conduisait Qui lui aussi a rejoint la dimension fictive C'est devenu le loup du chapeau rond rouge Et il est, elle a attaqué en fait Anasui Et Anna Sui, pareil Il l'a one shot Pouf maintenant la prochaine étape frère Faudrait que Anasui Il combatte Batman La vérité Ce serait incroyable de voir un combat comme ça Et en fait quand il a battu Pinocchio et le loup ils ont dit que c'est comme ça que l'histoire s'est fini Donc là en fait il a changé l'histoire de la fiction Et ça veut dire que maintenant quelqu'un qui lit Pinocchio Il va voir il y Anasui qui utilisait Diver Down pour tuer Pinocchio et pour lui mettre un gros coup et c'est en gros c'est ça si je comprends bien et même en plus maintenant qu'il est dans la dimension fictive on avait fait qu'il avait vu Astro Boy de Osamu Tezuka d'ailleurs ce manga je voulais le lire il y a deux trois mois mais vas-y j'arrivais pas parce que c'était trop ancien tu vois j'ai lu à peine une page j'arrivais pas je trouvais que le format etc même le style et tout c'est trop ancien après d'un côté c'est Osamu Tezuka donc il a beaucoup influencé le manga et tout et franchement c'est un homme qu'il faut respecter mais j'arrivais pas à lire ça mais bref pour revenir à là-dessus il pouvait pas interagir avec Wither report parce que du coup ils sont pas dans la même dimension mais vous Report, il a quand même compris qu'il y avait l'activité d'un de stand qui était vers le nord, et justement on y vient hein, tout à l'heure quand Pucci partait vers le nord, justement où il y avait l'hôpital et tout où il a croisé le toxicoman, et bah là où the report il avait dit que c'est vers le nord qu'il y a ça, donc là normalement ils vont essayer de le croiser. S'il trouve Pucci, la vérité ça pourrait être bien. En plus, c'est dans six jours qu'il y aura la pleine lune. Donc lui, en fait, faut qu'il temporise parce que même là dans sa nouvelle forme, tu sais, il est même pas à l'aise, il est malade et tout, il se sent pas bien, donc faut qu'il temporise. Mais du coup, selon Dio, il devrait atteindre le paradis ou un truc comme ça. Ça, du coup, c'était un peu abstrait, mais je pense qu'on le verra concrètement en fait dans six jours. Et par rapport à Sui, du coup, qui est bloqué dans la dimension de la fiction, je pense que ça va être un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que là, tu vois, il est sous l'emprise d'un stand comme euh, Jolene avec Mew Mew et va bah, falloir du coup que Weather Report batte sa manière de stand comme ça Anna suit il sera plus sous l'emprise de ses pouvoirs et va pouvoir revenir à la vraie dimension en fait du monde réel quoi et franchement ça m'a trop fait plaisir de regarder Jojo parce que c'est mon anime préféré et depuis du coup le 1er septembre quand ils ont sorti les épisodes 13 à 24 on n'avait rien eu en fait parce que c'est le problème de diffusion de Netflix et moi ce que je vous propose c'est que chaque semaine on regarde un épisode comme avant les Jojo Friday là avec la partie 5 tu sais, c'était tous les vendredis bah du coup moi je vais faire ça tous les vendredis je vais regarder un épisode et à chaque fois je vais faire une review donc chaque semaine et en vrai je vous encourage à faire pareil comme ça on a un peu la hype entre nous, etc., et franchement, moi je pense que c'est une meilleure idée parce que tout regarder d'un coup, tu sais, tu regardes, ok, tu kiffes le moment, mais après c'est fini, alors que tu peux étaler ça sur trois mois. Donc là, ça veut dire, moi j'ai trois mois pour tout regarder. Et je pense que franchement, je vais kiffer. Du coup, je propose de regarder la review de l'épisode 26 de Sound Notion qui est juste ici. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.